Cette vidéo est une introduction au programme « Construire des installations en forêt ». Ce programme a pour ambition de transmettre les savoir-faire utilisés par les scouts pour construire des camps en forêt. Cette activité de plein air permet aux scouts de développer leur habileté et leur sens du travail en équipe. Trois chapitres composent ce programme. Le premier chapitre vous enseigne les connaissances et les techniques de base dont vous aurez besoin pour construire des installations en bois. Le deuxième chapitre présente différentes façons d'assembler des éléments en bois. Maîtriser ces savoir-faire vous permettra d'être plus efficace et créatif dans vos projets de construction. Enfin, le troisième chapitre vous apprend à construire plusieurs types d'installations, telles qu'une table à feu polynésienne ou une tente surélevée. Les techniques mises en œuvre dans ces projets vous serviront pour réaliser par la suite vos propres constructions en bois. Nous espérons que ces vidéos seront vous inspirer de belles installations. Bon visionnage